bonjour alors aujourd'hui je réponds à une question que me pose jocelyn et qui va probablement euh, euh, et probablement vous êtes nombreux à vous poser cette question là jocelyn me dit dans un message je suis perdu euh, j'ai la sensation de ne plus vivre ma vie voire même de vivre la vie de quelqu'un d'autre et ça fait des années que ça dure ça fait longtemps je cherche je cherche et je ne trouve pas mon chemin comment est ce que je peux faire et donc pour euh, pour t'aider jocelyn et pour aider les gens qui comme toi se posent la même question et eh bien je voudrais aujourd'hui vous donner quatre conseils Il y a une histoire que, que je trouve très parlante, c'est l'histoire d'un jeune apprenti qui arrive au monastère bouddhiste et qui parle à son maître et qui lui dit « Maître, je voudrais devenir un bon moine bouddhiste, euh, combien de temps ça va me prendre ?» Et son maître lui répond « 30 ans ». Alors l'apprenti trouve que c'est super long et dit « Mais attendez maître, moi je suis prêt à faire tous les efforts qu'il faut, je vais me donner à fond quoi Et si je me donne à fond, combien de temps vous pensez que ça va me prendre ?» Et là le maître lui répond « 50 ans ». Donc mon premier conseil, et c'est la morale de cette histoire-là en fait, Jocelyn, si tu veux chercher le sens de ta vie, si tu veux chercher à retrouver le bon chemin, eh bien ne cherche pas. C'est mon premier conseil, ne cherche pas. Oui mais ok, mais si tu ne cherches pas et que tu veux malgré tout trouver, comment tu peux faire Et là c'est mon deuxième conseil, c'est laisse la vie te donner les leçons qu'elle a à te donner. Laisse la vie s'occuper de tout ça. Et ça, ça m'amène à mon troisième conseil. Mon troisième conseil, c'est, ok, mais si je veux que la vie s'occupe de tout ça, si je veux que la vie me présente, se mette, mette sur mon chemin des éléments qui vont me permettre de tout d'un coup rentrer en résonance avec mon chemin, trouver quel est bon mon, mon, mon chemin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Eh bien, il faut que je multiplie les expériences. Il faut que je donne à la vie un maximum d'occasions de pouvoir s'exprimer, de pouvoir m'enseigner des choses. Et pour ça, je dois sortir de ma zone de confort. Pour ça, je dois multiplier les expériences. Des expériences différentes. Je dois partir dans différentes directions. Il ne faut pas espérer que si je pousse constamment sur le même bouton, ce bouton produise à la fin un résultat différent. Il produira toujours le même résultat. Si je veux un résultat différent, il faut que j'appuie sur un bouton différent. Donc, mon troisième conseil, c'est sortez de votre. Sors de de ta zone de confort et démultiplie les expériences différentes, y compris des trucs complètement loufoques auxquels tu n'aurais pas pensé. Mais si tu te cherches, donne à la vie les possibilités de te montrer ce qui est bien pour toi. Et ça m'amène à mon quatrième conseil. Si la vie te présente des expériences, il ne faudrait surtout pas passer à côté de tes enseignements. Et donc il faut absolument développer la capacité à lire et à interpréter les différents éléments de ta vie. Si tu vis une expérience et que tu sens que réellement ça résonne en toi, que réellement ça te provoque beaucoup beaucoup de joie, que tu as la sensation d'être au bon endroit quand tu es par exemple comme moi, voilà ici, là, au milieu des vignes, tu te dis oh, « je sais pas pourquoi, mais là je me sens super bien ». Ne passe pas à côté de cette émotion-là, interprète-la, essaie de te dire « tiens, mais je me sens super bien ici, mais pourquoi ?» C'est quoi C'est le ciel bleu, c'est les vignes, c'est l'histoire des vignes, le patrimoine, c'est euh, le vin qui est derrière, le fait de, de faire quelque chose, euh, c'est le fait d'avoir un, un rythme de journée différent, enfin, bref, je ne sais pas, essaye de comprendre les émotions qui viennent à toi quand tu vis la vie. Et tout ça, ce sont des éléments qui vont te permettre de trouver quel est réellement ton chemin, Jocelyn. Voilà les quatre conseils, donc je les répète, ne pas chercher, vivre la vie, laisser la vie vraiment s'exprimer pleinement, sortir de ta zone de confort, démultiplier les expériences différentes et apprendre à s'arrêter, à savoir interpréter tes signes, tes émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile Jocelyn et qu'elle sera aussi utile à d'autres personnes avoir les mêmes questions que toi euh, et euh, ben voilà n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ces quatre points là vous ont été utiles si ça résonne en vous euh, et si vous avez d'autres commentaires ou d'autres points que vous souhaitez euh, ajouter euh, en attendant si vous avez aimé cette vidéo ben, comme d'habitude abonnez-vous cliquez sur le petit bouton qui est juste là puis sur la petite clochette qui vous permettra d'être certain de ne rater aucune de mes vidéos elles sont pas très très nombreuses donc vous ne serez pas très, très embêté et puis euh, et sinon bah ben, ici là ben soyez heureux bye bye